Bonjour tout le monde c'est William content de vous voir. Aujourd'hui on fait une vidéo SQDC, la review 235, je vous présente le produit sirène de Anker Biologique. Merci à Fred, l'abonné FD euh, qui m'a carrément donné le produit sirène un gros merci, c'est pas donné, 35$ et 30 sous là, pour le produit sirène. un gros merci à Fred. Euh, et c'est le même Fred qui m'a donné le produit de 48 Nord, fleur du jour. Donc, un gros merci Fred euh, pour ces produits. Merci de ta patience. Euh, gros, gros, gros cadeau. Euh, hey, les boys, les girls, on remercie Fred là, dans les commentaires. Euh, vraiment euh, énorme comme cadeau. Donc, Sirène, c'est le seul produit de la marque Anchor Biologique. Anchor Biologique a été... Euh, créé par Organigram. Organigram, c'est le producteur de cannabis qui nous a sorti la marque Edison. On a vu Edison avec Winman, euh, pas trop impressionné, euh, qualité régulière, quand même assez bien, mais c'était quand même dans les 30$ dollars euh, à la sortie de la marque Edison. Depuis ce temps, la marque a baissé ses prix, euh, la demande n'était pas là, les gens n'étaient pas intéressés d'acheter des produits Edison au-dessus de 30$. dollars. Maintenant, c'est rendu 29,90$, quand on regarde la disponibilité des produits, ils sont tous disponibles. Donc, c'est tout disponible. Si on parle là, du Eldorado, euh, Rio Bravo, Casablanca, City Light, l'Astrada et le Limelight, euh, tous ces produits sont disponibles en ligne et dans beaucoup de succursales. Euh, une petite chose qu'on avait aimé d'Organigramme, c'était leurs deux produits mélangés euh, de la marque Trailblazer. On sait que le Trailblazer, c'est euh, le Flicker Buds, qui est leur produit Indica mélangé, et le Spark Buds, leur produit Sativa mélangé. On sait que les produits mélangés veut dire que ça ne sera pas la même variété d'une batch à l'autre. Organigram a répondu à Winman. Plus précisément, Trailblazer a répondu à Winman quand on a appelé au service à la clientèle pour savoir quel produit est à l'intérieur avec un mot de série. Ils nous ont répondu. C'était une des seules compagnies qui nous a répondu. On avait appelé Aurora avec le Daily Special. Le gars avait aucunement idée du produit qui était à l'intérieur. Euh, je pense qu'on avait aussi appelé EXO qui était pas au courant, c'est un secret. J'y comprends. J'y comprends. Il y aurait trop de gens qui appelleraient au service à la clientèle. Il faudrait payer des employés euh, 24 heures sur 24 pour répondre à cette fameuse question. Quels produits avons-nous dans nos produits mélangés? Je pense que ça va toujours être un sac à surprise. Euh, je pense pas que les gens vont. les compagnies vont donner la variété. Pourtant, euh, je pense qu'on l'avait avec le Rotterdam OG, qui n'était pas un produit mélangé, je crois, hein, le Rotterdam OG. On va aller voir immédiatement. Mais organigramme, je ne sais pas si euh, ils vont s'en sortir. Euh, je pense qu'au Québec, c'est pas une marque vraiment populaire avec Edison, Trailblazer. Est-ce que ce produit-là va leur sauver la face? Est-ce que ce produit-là va être euh, l'image de la compagnie? Je n'ai pas encore entendu parler. Euh, ça fait déjà plus de deux semaines que j'ai ce produit-là. Euh, je n'ai pas entendu parler vraiment, là, même euh, à travers les branches, j'ai entendu dire que c'était très ordinaire. Donc, je voudrais juste aller voir une petite information. Donc, le Rotterdam OG, c'est un autre produit biologique. Euh, c'est un hasard. Ah, c'est un produit mélangé aussi. C'est un peu mélangeant. pas du mélanger. Quand on nous dit Rotterdam OG. Rotterdam OG, pourtant, là, c'est, ça me paraîtrait une variété, là. Mais ça va être le nom du produit. Mais le produit à l'intérieur, ça sera pas du Rotterdam OG. Vraiment compliqué. Vraiment, vraiment compliqué. Mais le Rotterdam OG, euh, je pense que présentement, c'est la deuxième batch. C'est pas la même variété qu'il y a en ce moment. J'ai entendu des très bons commentaires. Moi, j'avais adoré le Rotterdam OG. Euh, C'était mon meilleur produit pour la terpène avec le pinène. Et puis présentement, on a encore l'indication que c'est pinène pour le Rotodamoji, Je ne sais pas si la nouvelle batch goûte le pinène. J'imagine que oui. Donc, euh, le Rotodamoji a encore la cote pour ce qui est des produits biologiques. Pourtant, les 3.5, euh, les 3.5 grammes de petit gars hein, de Green Organic Dutchman n'a pas été satisfaisant. Vraiment différentes qualités entre le 28 grammes Rotterdam OG et le 3.5 grammes euh, de T-God. 16.2% de THC. On avait regardé ça tantôt. 16.2 On peut avoir en 15 et 22. On n'a pas été chanceux entre 15 et 22. On a 16. Euh, Myrcène. Myrcène, c'est vraiment un arôme que j'aime beaucoup. Euh, Myrcène, Ocimène, Cariophyllène, Humulène. Humulène, je pense que c'est noisette, euh, euh, pas la bière là, mais euh, houblon. Euh, au ciment, je pense que c'est le bonbon là, menthe, euh, pas trop sûr de tout ça. Cariofilène épicé, poivré, on va voir les terpènes très bientôt à Whitman là, une par une. Donc on va ouvrir ça immédiatement, Anchor, un produit biologique qui contient seulement euh, du THC, il n'y a pas de CBD à l'intérieur. Non. Oh non, l'arôme, non. Encore, encore un boost. Encore un produit pour humidifier nos cannabis. Euh, C'est pas normal ça, man. C'est pas normal, là. Euh, on n'en veut plus de ça. Je le répète, à un moment donné, ça va rentrer dans la tête. donnez nous le en main propre, on va le mettre à l'intérieur le temps qu'on veut. Euh, parce que d'après moi, après 24 heures, là, je pense qu'on peut le retirer et puis conserver notre cannabis. 3,5 grammes habituellement, là, que... Tu on est supposé fumer ça peut-être dans deux semaines, quand on est un fumeur régulier. Si tu fumes ton 3,5 grammes en deux, trois mois, écoute, euh, peut-être l'utiliser un peu plus, mais pour le retirer. Je... On laisse pas ça à long terme dans le contenant. Je ne je... suis pas trop sûr de ça, là. Bon, ce qui est d'humidité euh, très humide, euh, humidité parfaite, là, le goût se fait le travail. Mais la raison pourquoi je veux pas avoir ça, c'est que a-tu un voleur de terpène hein? il y a, y a -tu des arômes là-dedans, là? tu veux le ressortir, tu sais. Parce que ça sent ça sent le anchor sirène, ça là, là, hein, mais pourquoi, tu sais, tu veux l'enlever, tu veux garder l'arôme dans ton produit. Supposément que Winman se trompe là-dessus, euh, la compagnie Boost a vraiment indiqué sur leur Instagram que ce ne sont pas des voleurs de terpènes, mais encore là, il faudrait peut-être de penser, passer en cours avec des avocats, et peut-être le juge décidera. Est-ce que c'est un voleur de terpènes? oui ou non? OK, on regarde ça de plus près, euh, rapidement comme ça, je vais vous dire ça. Écoutez, là, 35 et 20, euh, ça se démarque pas comme ça, là, c'est vraiment un cocotte standard. Il euh, n'y a pas de couleur de mauve ou de bleu, là. Euh, tu sais, c'est pas du Delaïs ou du Pink Kush qu'on a ici, là. Euh... tu sais, là, tu sais, là, quand tu regardes ça, tu te dis, ah, oh, du pot, c'est du pot. Tu sais, c'est, un pot standard, Tu sais, un pot qui, que tu comprends pas, là, pourquoi que, pourquoi que t'as 35$, là, tu sais. Oh, non, non, non, non, non, non. Non, non. L'arôme, encore une fois, peut-être que du monde va aimer ça. Floral, épicé, euh, ici, qu'on nous dit. La variété, ça s'appelle R2. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Euh, je vais aller voir tout de suite sur Leafly. R2. Comme R2 des deux, le robot, peut-être. R2. Je pense qu'il faut. Ah, merde. Je pense qu'il faut mettre trois. Même pas. Il n'y a absolument rien sur les flics pour le R2. On va aller voir dans Google, R2 Weed. Euh, Lifco, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Lifco. Ça, ça vient de Tilray. Tilray est en train de vendre du cannabis à 7$ la gamme. Je comprends pas. Moi, ce soit une annonce. En tout cas, il y a du R2 de Tilray, exactement, R2 de Tilray, à vendre à 7$ le gramme. Euh, pourtant, là ici, là, organigramme, ça n'appartient pas à Tilray. Bon, mon petit display de papier euh, s'est fait défaire. All right. on va continuer comme ça. On va regarder le cannabis là, de plus près euh, pour voir s'il y en est. Bon, ben voici là, le produit sirène. On dirait carrément du M39 Parce que moi mon, non, mon M39 il ressemblait à ça là. Une fois de temps en temps Cocotte bien dense, euh, compact Bien compact euh, Ça flash pas, c'est pas, euh, pas luisant Ça colle pas ses doigts bien bien euh, Le givrage, il n'y en a pas beaucoup là. Donc on ne passera pas ça à presse pour avoir euh, de la Rosen c'est biologique, euh, j'ai aucune idée si c'est irradié ou pas, donc on va fumer ça, avec les terpènes, ocimène, cariophyllène, myrcène, on se croise les doigts d'aimer ça, all right. On est de retour, écoutez, euh, ça a l'air un peu au look du T-God, le cannabis là, euh, ça a l'air un peu mo. Je sais pas si c'est à cause de euh, que c'est biologique que les produits sont morts comme ça. Est-ce que c'est les produits chimiques qui donnent le, leur luisant? Euh... Quelqu'un veut dire bonjour. On dit bonjour à Turpine. a.k.a. Turpi. Bon, ben, je pense que lui... Oh! Nice jump. Nice jump. Incroyable. Ben, c'est Turpy. Donc, on va allumer ça. Merci encore à Fred. Un gros merci, Fred. Produits biologiques. Il y a deux compagnies qui font des produits biologiques à la SQDC. Euh, Organigram avec Anchor Organique. Anchor Organic a seulement un produit, c'est sirène. Et il y a la marque T-God. qui ne font que des produits biologiques. Tandis qu'Organigram ont leurs produits biologiques et leurs produits standards. Tandis que T God, T God, c'est de Green Organic Dutchman, c'est seulement du biologique. Variété R2, Il dit pas grand chose. Je sais que je l'aimerais pas à cause de l'arôme là. Je sais pas si organium vont s'en sortir. Je sais pas. je et que le biologique, là, je pense que T-God prendre la place biologique? Est-ce que Anchor organique va se démarquer? Non. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs variétés dans Anchor Organique? Il y a le sirène. Est-ce qu'il va y avoir d'autres? Parce que Anchor, hein, c'est comme l'encre. Donc, j'imagine qu'il va y avoir le bateau, le, le, le, la chaloupe. Non mais un hein, anker euh, sirène, c'est toutes des affaires euh, avec la mer, l'océan, donc euh, la navigation, je ne sais pas trop. Voir une gamme de produits anker. Ah non, c'est dire que aussi même aussi, semaines que je goûte, avec un peu de cariophilène. Euh... J'ai un abonné qui aime beaucoup le Rotterdam OG, puis il me dit que c'est pas la même variété que la première batch. On voyait que le Rotterdam OG, c'est absolument fumé du biologique. Je le sais que c'est un 28 grammes, c'était si pas un consommateur régulier. Pas du tout un produit T-God, euh, Je pense qu'organigramme, là, à 35 dollars, c'est vraiment trop dispendieux. Tant, même que, même que euh, T-God, c'est aussi, aussi, aussi dispensieux. Là. Je pense que même c'est plus que 35. Mais pour ce qui est de l'arôme, il n'y a pas de sucré fruité là-dedans. Il euh, a pas de gazi là-dedans. Il n'y a pas de citronné. Euh, c'est aussi man, aussi maintenant... No, euh, pas attiré par ce produit-là. Une fois, quand j'ai fait pousser du cannabis à l'extérieur, euh, il était vraiment organique, me dire. Puis, euh, il était meilleur que ça. J'ai fait pousser du cannabis à l'extérieur, là, une dizaine d'années. Et puis, euh, il était vert fluorescent. Euh, Peut-être un genre de 15% THC. Il était pas fort. Il était très léger, doux pour la gorge. Euh, c'était mieux que ça c'était mieux que ça bon, on va voir des photos sur mon Instagram oui d'indicoman vous savez que je vais bientôt faire pousser le cannabis euh, je veux remercier tous ceux qui me donnent des conseils sur Instagram vraiment très apprécié en privé je fais un peu des recherches sur Youtube et j'ai découvert un Youtuber québécois il euh, y a 1300 abonnés, 1330 abonnés, allez voir ça, le gars il connaît son affaire, il y a plus là, de 150, 151 euh, mm -hmm. vidéos, vraiment, euh, son nom c'est Jimbo Jones, euh, j'ai pas eu le temps de regarder toutes ses vidéos, euh, seulement quelques-unes. Mais je peux vous garantir là, euh, qui connaît son affaire, le gars, euh, il fait comme Winman, il fait des reviews cannabis et il fait pousser du cannabis, euh, vraiment impressionnant. Le gars, il, il connaît ça. Euh, C'est pas la première fois qu'il fait ça. Euh, Jimbo Jones, J-I-M-B-O-J-O-N-E-S, 1330 abonnés. Allez vous abonner. Euh, J'aimerais ça qu'il devienne mon ami. J'aimerais ça qu'on puisse peut-être se rencontrer euh, éventuellement dans l'avenir. Écoutez, j'aime ai, bien sa vidéo, j'aime bien sa chaîne. Euh, J'ai fait des spot check, puis j'aime bien les titres de ses vidéos. C'est vraiment euh, différent d'une vidéo à l'autre. Jimbo Jones. Euh, écoutez, euh, Jimbo Jones, Autoroute 420. Euh, vraiment euh, des gars qui connaissent leur affaire. Euh, qui font pousser leur cannabis différemment, euh, tout le monde obtient des résultats différents, hein? on sait qu'avec les variétés, il euh, y a tellement de choses, j'en apprends tellement là, tellement grâce aux conseils des abonnés, euh, Jimbo Jones, sur YouTube, un Québécois, euh, et puis je voulais vous dire, quand il dit euh, faire une smoke sèche, je savais pas ce que ça voulait dire, et puis, euh, une smoke sèche, ça veut dire une smoke session, une session de smoke, une session de fumage. Donc, sûrement que le gars est un peu plus jeune que moi, euh, parce que nous autres, on dit, on va-tu fumer du weed, ou euh, c'est le temps de fumer, ou on en fume-tu un bon? Mais, euh, participer à une smoke sèche, c'est une smoke session, en anglais. Donc, Jimbo Jones, allez voir ça, euh, moi, je vais commencer à le regarder, euh, prendre des conseils, euh, et puis euh, allez voir ça à un bon niveau. Donc on va continuer ici avec le R2. Plus précisément le sirène. Merci encore à Fred. Je sais pas là. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez les commentaires, vous, euh, si vous aimez mieux le sirène de Anchor ou les produits de T-God. Pas combien de à 35$. C'est pas un wow! C'est pas un WoW! Je... Je sais pas, tu sais. Euh, faut, faut, Baisse ton prix. Si tu veux qu'il y ait un roulement, là, euh, sinon, ça va peut-être resserrer cette tablettes. Euh, D'après moi, ils n'ont pas mis ça pour rien. Vous savez, Edison, c'est du bon cannabis, mais.. C'est pas des arômes que j'aime. Euh. Ils ont fait des baisses de prix, je pense qu'on est obligé d'en faire encore. La compétition, vraiment, elle commence à être très forte. Pour ceux qui ont un peu de connaissance en cannabis, en fumage de cannabis, ceux qui, ont, ceux qui ont en essayent beaucoup de cannabis, on commence à décortiquer là, euh, des compagnies qu'on aime plus que les autres. Puis on voit qu'il y a des compagnies qui sont pas dans les bons prix. Euh, je pense à Dubon, je pense à Edison. Écoutez, EXO à 20$ euh, sentir très bien avec leur qualité. Euh, je pense que Dubon on va être obligé de baisser leurs produits qui sont tous à 25$. On va être obligés de baisser leurs produits à, à 20$. EXO! EXO à 20$! Très correct, très respectable comme cannabis. Euh, après ça, souvenir, souvenir à 26 27,90$. Ça, ça va faire baisser les prix de 30$. Là. Écoutez, on, on est chanceux. On est chanceux grâce à Souvenir qui va aider à mêler les cartes. Euh, ça va faire baisser le cannabis des autres marques de commerce. Il n'y a pas de fond de sac. Euh, la structure est pas euh, cocotte bien ronde, bien normale. C'est pas une cocotte avec des, des pics dessus euh, comme... Euh, comme Broken Coast, qu'on se demande que c'est ça, man, c'est une cocotte, non, non, c'est une petite cocotte bien normale, là, qui, qui tu là, du pot, c'est du pot, quand, quand du pot, c'est du pot, c'est plat, c'est plat. tu sais, du pot, c'est du pot, t'as payé, payé 15 tu t'as payé 20 Non, c'est 35 c'est du biologique, ah, ouais, hein, puis t'as-tu, t'as-tu une bonne expérience, t'as-tu, euh, L'as-tu checkais un peu, pis tout? T'as-tu... Euh, il sentait si bon? Hein? Il était si bon, pis tout? Pis... ah right? Non. Ah oh non, du pot, c'est du pot. Fuck. Organigramme, moi j'aimerais vraiment intéressé, cette compagnie-là à la bourse. Euh, moi je vais investir à la bourse dans une compagnie que j'aime. Je vais aller voir quest ce que ça a l'air. Euh, Organigramme. OG. C'est le symbole. OGI. C'est pas plus pareil comme euh, symbole. Oh! Quand même. Euh, oh non! <rire> 1,79$ à la bourse de Toronto. 1,79$ et, et vous êtes actionnaire de Organigram Holding. Organigram. Donc, si ça vous intéresse d'être propriétaire, allez-y. Moi, je ne suis pas propriétaire de Organigram. Parfait. On ne va pas faire tomber la caméra. Donc, écoutez, euh, j'ai quand même passé à travers là, du R2. Bon, un message à 10h40. Une euh, 79 R2 de sirène, pas trop convaincant. Merci à Fred, allez vous abonner à Jimbo Jones. Je vous laisse là-dessus et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!